1942-43 est une date décisive dans la bataille du Pacifique. La bataille de Midway, en juin 1942, ainsi que celle de Guadalcanal, permet aux Américains de lancer une vaste contre-offensive. Cette stratégie américaine combine deux axes de progression, d'archipel en archipel, dans le Pacifique central et le Pacifique Sud. L'acharnement incroyable des soldats japonais, notamment des kamikazes, est souvent invoqué par les dirigeants alliés pour justifier le lancement par les Américains de deux bombes atomiques sur Hiroshima le 6 août 45 et Nagasaki le 9 août 45. L'empereur impose alors à ses officiers des capitulations sans condition signées le 2 septembre 45.